Bonjour à tous, c'est Anthony et Thibault pour une nouvelle séance avec ETH Bonjour à tous. Donc aujourd'hui euh, l'idée c'est de faire toute une séance sur les étirements pour euh, pouvoir vraiment euh, vous sécher, vous relâcher, vous décontracter. Et ça peut servir également en fin de séance pour euh, limiter les courbatures du lendemain et puis faire un petit tour de retour au calme, euh, voilà. Donc ceux qui veulent faire cette séance là uniquement dans le but de s'assouplir, privilégiez le matin, après le petit déjeuner ou un moment où on est au calme, mais principalement le matin, pour la réaliser. Après, si c'est derrière une séance, ben vous l'enchaînez derrière la séance, ça ne dérange pas. Mais dans l'objectif d'assouplissement pur et dur, privilégiez le, le matin, comme on vous l'a dit quand on a répondu à, à vos petites questions dans une vidéo précédente. Et respectez bien toutes les consignes de sécurité qu'on va vous donner, parce que là, on se cite vraiment les articulations, on va tirer sur les muscles. Donc évitez surtout, surtout de faire des à-coups, c'est le plus important. Donc on va démarrer simplement sur un petit grandissement, donc vous mettez les doigts dans les doigts tac, et on va monter les bras pour se grandir au maximum, maximum. on rentre le ventre, ça étire les abdominaux, là on se grandit, on sent dans le bas du dos que ça relâche dans un premier temps, donc là vous pouvez faire comme Anthony, soit assis, soit vous vous allongez complètement, complètement allongé et vous faites le grandissement qu'on va vous montrer. Donc là, dans un premier temps, on se grandit. Voilà, au sol ça donne ça, on va chercher loin avec les pointes de pied, loin avec les bras. Et là, on va revenir, donc les mains, les doigts restent dans les doigts, les mains entrelacées. On longe le corps et on va tout doucement se pencher vers l'avant, en visant le sol avec les mains, sans plier les genoux. On ne plie pas les genoux, vous allez chacun à votre niveau. Pas le droit de plier les genoux et une fois que ça tire bien dans l'arrière des cuisses, voire dans le bas du dos, on maintient sans faire dà coup et en respirant calmement. Devez, toute la séance va devoir se faire sur une espèce d'échelle de douleur c'est à dire que l'étirement doit déclencher une légère douleur qui est largement supportable Et c'est là où on sent que le muscle est en train de se relâcher, de s'étirer on remonte et on va rechercher très haut pour nous et allongé pour ceux qui sont au sol donc Respiration calme, on ne sera pas du tout essoufflé pendant cette séance-là, le but c'est vraiment de prendre un temps pour vous et de, de respirer profondément, calmement. On relâche, on refait une deuxième fois vers le sol, vers vos pieds pour ceux qui sont au sol. Pour ceux qui sont au sol, gardez toujours bien les jambes tendues, n'essayez pas d'aller chercher trop loin, ça va tout de suite tirer là ou même dans le bas du dos. Donc là, vous pouvez tenir les chaussettes. Si vous n'arrivez même pas à tenir les chaussettes, tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de prendre un linge, une serviette, n'importe, de venir passer derrière les pieds et de tenir la serviette comme ceci, pour avoir déjà ne serait-ce que l'angle droit avec le bassin. Vous voyez Et là, on va pouvoir aller chercher tranquillement les pieds, tout doucement, en restant en position pendant une vingtaine de secondes. Et on relâche une fois que les 20 secondes sont passées. Donc soit au sol, soit debout, comme on vient de vous montrer. Ça, vous pouvez le répéter un peu plus de fois si vous aimez ce mouvement-là. Ça, ça ne dérange absolument pas de le répéter 4-5 fois d'affilée. Et maintenant, on va enchaîner avec les étirements des mollets. Pour que vous compreniez un petit peu la logique, on va partir du bas et on va s'étirer en remontant. Donc là, on part du bas, on démarre au mollet. Donc pour les mollets, on recule une jambe. On vous l'a déjà montré. La jambe bien tendue derrière. Celle de devant est fléchie. Et on va mettre tout le poids sur la jambe. De derrière, en essayant d'écraser le sol avec le talon. On tend bien le genou au maximum et on va sentir l'étirement dans le mollet. Ceux qui sont un peu plus souples, on fléchit davantage la jambe avant. Ça tire un petit peu plus dans le mollet. Et dans tous les cas, comme nous, le dos bien droit, le regard vers l'avant, on respire calmement. 20 secondes, on relâche, on change de côté. Et on va faire 2 à 3 répétitions par jambe. Donc là, le muscle, pendant ces 20 secondes, il est en train de bien reprendre, de bien s'allonger, de bien s'étirer. C'est là où il ne faut surtout pas faire ce type dà parce que le muscle il peut, peut s'endommager, les fibres peuvent se, se casser, et c'est là où ça peut, ça peut devenir douloureux. Donc on résiste, on reprend la première jambe, toujours à un niveau de douleur largement convenable, on doit sentir l'étirement, mais ça ne doit pas faire mal. 5 secondes encore, sans bouger, on change de côté. Donc ça, il y en a beaucoup qui ont des crampes très souvent au niveau des mollets. Quand ça vous arrive, c'est ce type d'étirement qu'il faut faire. Et pour limiter leur apparition, même quand vous n'avez pas de crampes, réalisez ce type d'étirement, même deux à trois fois par jour, c'est tout bénéfique. Et hydratez-vous bien, et ça pourra limiter un petit peu l'apparition de ces crampes. Donc on relâche. Et là pour les mollets c'est bon, donc 2 à 3 fois par jambe, c'est la règle à respecter en maintenant une bonne vingtaine de secondes d'étirement sans faire d'à-coup. On passe maintenant au sol pour ceux qui veulent ou debout comme moi pour ceux qui préfèrent rester debout. Et on va étirer les isqueux jambiers, c'est les muscles qui sont à l'arrière des cuisses. Donc pour ça plusieurs mouvements qu'on va vous montrer. Au sol, Anthony va vous montrer, Donc au sol. c'est celui de tout à l'heure. Voilà, c'est celui de tout à l'heure, comme je vous ai expliqué. Essayez déjà au moins de vous asseoir à 90 degrés avec le bassin, là, comme ceci. Les, les pointes de pieds tournées vers soi. Et puis là, on va venir tout simplement descendre le long des jambes pour aller chercher le plus loin possible. Si on arrive, on vient tirer sur la pointe des pieds. Ça va étirer aussi un petit peu le mollet en même temps. Chacun à son niveau. Si vous allez que jusqu'au genou, c'est jusqu'au genou. Le tout, c'est de ne pas appuyer les genoux. Et là, je cache un petit peu Anthony, mais c'est pour vous en montrer un autre. On met les deux mains sur un support, on met les pieds à plat sous les fesses, et là, on va se laisser tomber tête vers l'arrière. On va chercher très loin avec les fesses vers l'arrière là-bas. On garde les genoux complètement tendus. La tête, on regarde le sol en face, et on maintient l'étirement que l'on ressent principalement dans l'arrière des jambes. Au niveau des cuisses jusqu'au haut des mollets même et pour ceux qui ont des raideurs au niveau lombaire on va bien sentir l'étirement au niveau du bas du dos et ça ça fait plutôt du bien donc 20 secondes on remonte et on refait deux à trois fois le mouvement pareil si vous êtes au sol donc si celui-ci vous plaît faites celui ci si vous voulez vous étirer l'arrière de la cuisse d'une autre manière on pose la jambe sur un, un rebord donc là vous voyez pas je vais mettre le, le tabouret devant donc soit on pose ici ou sur une marche ou quelque chose de moins haut, l'autre jambe elle reste tendue, on se tient bien droit et on va légèrement s'incliner vers l'avant sur la jambe qui est reposée de manière à sentir l'étirement, là on le sent bien derrière, 20 secondes, on change de jambe, donc vous alternez, vous faites soit au sol, soit celui que j'ai montré avant, soit celui-ci. Alors en faites bien attention de garder toujours les pieds bien dans l'axe parallèle, droit entre eux. Essayez, vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein. dès que vous allez écarter les pieds, ça va tout de suite moins tirer derrière au niveau des disques jambiers, derrière la cuisse. Donc essayez vraiment de garder les pieds parallèles tout Et donc toujours en respirant, 20 secondes, on essaye de diversifier les groupes musculaires. Maintenant on va passer à l'avant de la cuisse. Pour ceux qui font du vélo, on les connaît, c'est les muscles qui travaillent le plus, c'est souvent ceux qui ont... Le plus de courbatures quand on a tendance à faire des squats sur les séances précédentes ou défendre, des, des choses comme ça. Donc là, pour ceux qui sont debout, on attrape un pied, les deux genoux au même niveau, on se tire bien droit. Et là, ça tire dans la cuisse, on a juste à maintenir en respirant. Pour ceux qui sont au sol, on fait exactement la même position. On vient saisir la cheville derrière le pied, on aligne les deux jambes, on vient se redresser le plus possible. Et vous sentez que ça va tirer tout de suite, tout de suite dans... L'avant de la cuisse, le quadriceps. Allez, on change de jambe. Donc ça, si vous venez de faire une séance où on a beaucoup sollicité les membres inférieurs, principalement les cuisses, c'est le type d'étirement que vous pouvez, voire que vous devez faire après la séance pour limiter les courbatures du lendemain et éviter les raideurs. Alors, essayez de jouer principalement sur le bassin hein, pour tirer sur le quadriceps. Avancez un petit peu le bassin, vous allez voir que ça va tout de suite tirer devant. Allez, on reprend la première jambe, deuxième fois. Donc on répète, on se répète, mais deux à trois fois ma seconde par jambe. Donc ça prend un petit peu de temps, là vous allez voir, un petit quart d'heure et ça fait déjà une, une bonne petite séance d'étirement que vous pouvez largement rallonger en rechange de jambe si vous souhaitez amplifier un petit peu et tenir plus longtemps les positions. Ça n'est absolument pas à risque à partir du moment où vous maîtrisez le, votre, euh, le seuil de douleur sur ces étirements-là. Et vous et respectez la posture. La posture et pas dà Donc ça, c'est pour les quadriceps. Maintenant, on passe aux adducteurs. Donc Les adducteurs au sol, il va falloir vous mettre assis. Et nous, debout, on va simplement écarter les pieds, cette fois plus large que la largeur des épaules. Et on va venir fléchir pour étirer l'adducteur à droite ici. On va venir fléchir sur la jambe gauche. Celle-ci, elle reste complètement tordue, les deux pieds parallèles. On se redresse bien et cette simple petite flexion engendre l'étirement. On le sent à l'intérieur de la cuisse et on maintient cette position. Si vous êtes au sol, on va presque s'asseoir en tailleur. On va ramener les deux pieds les uns contre les autres. L'un contre l'autre, pardon. Et là, on va venir saisir en croisant les doigts les pieds. On rapproche les talons des fesses. On se redresse et vous allez sentir tout de suite un étirement à l'intérieur des jambes. Ce n'est pas le cas, on vient appuyer sur les coudes pour faire descendre les genoux un petit peu sur le côté. Mais le but là, c'est vraiment que les genoux pointent en direction du sol, d'accord Allez, on change de côté pour ceux qui sont debout. Donc la jambe que l'on veut étirer, elle reste le plus tendue possible. Tendu, tendue. Et l'avantage pour ceux qui sont au sol, c'est qu'on fait les deux en même temps. en même temps. Par contre, très attention, faites attention. Euh, sur ce, pour les personnes qui ont des prothèses de hanche Oubliez les étirements au sol Privilégiez debout Où l'angle la, de la hanche reste, reste correct Là on force vraiment Les deux côtés en même temps Ça demande une position qui est même pas forcément agréable Donc vous, vous utilisez l'étirement On change de côté à nouveau qui vous N'hésitez pas à relâcher plusieurs fois quand vous êtes au sol Bien tendre les jambes Donc même principe, deux trois fois par jambe si vous faites celui d'Antonio au sol, vous le réalisez 2, 3, voire 4 fois. Étant donné que vous faites les deux jambes en même temps, ça va un petit peu plus vite. Essayez de vous dire, je fais 30 secondes d'étirement, je me repose 30 secondes. Je fais 30 secondes d'étirement, je me repose 30 secondes. Essayez bien de vous détendre. On cherche vraiment... Le relâchement, donc éviter de contracter par exemple là, pour ceux qui sont au sol, les épaules comme ça, pour forcer un petit peu. Essayez vraiment pff, de souffler. Allez, on relâche. Donc on relâche tranquillement, on peut faire les petits mouvements de bassin au sol pour relâcher un petit peu toute la zone dans le bas du dos, la zone au niveau des lombaires. Et on va maintenant vous montrer un étirement au sol. Je vais m'enlever comme ça, Anthony vous montrera mieux. Donc pour, pour étirer le bas du dos, très important pour ceux qui ont des raideurs au niveau lombaire. C'est une position généralement qu'on aime bien, donc on part à quatre pattes standard. Et là, on va venir euh, appliquer les fesses sur les talons. Et on va, tout en gardant les fesses sur les talons, aller chercher très très très très loin au niveau des bras pour étirer également euh, sur les côtés sous les bras là, et euh, également un étirement au niveau du haut du dos, le fait d'aller chercher très loin au niveau des bras, ça globalise un petit peu le mouvement et ça donne vraiment un étirement qui reste global à la fois membre supérieur et membre inférieur. Donc le bas du dos est relâché, on se relâche au maximum. Et ça permet aussi de gagner en amplitude au niveau des hanches, ce mouvement-là, parce que la flexion est accentuée. Encore une fois, prothèse de hanche, prothèse de genou, en fonction de vos niveaux de douleur. Il y en a qui vont pouvoir le faire, d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Donc on répète deux à trois fois ce mouvement-là, en repassant par la position standard, comme Anthony était tout de suite, de quatre pattes. Donc vous axez bien la respiration, lente et profonde. On respire calmement, ça sert de... De temps de retour au calme si vous faites ça derrière une séance. Et ça sert d'un petit temps pour vous. Si vous le réalisez euh, le matin pour, euh, pour vous assouplir. Voilà, donc ça c'est un autre euh, type d'étirement qui fait du bien. Si tous les étirements qu'on vous a montrés aujourd'hui, s'ils ne vous font pas du bien. Si c'est une position qui est beaucoup plus inconfortable que confortable. Ne la réalisez pas. Euh, changez d'exercice. De, c'est fondamentalement pas grave si vous n'étirez pas tous les groupes musculaires. Il faut surtout que ce soit des, des muscles que vous pouvez étirer et que, et que ces séances d'étirement vous, vous fassent plus de bien que de mal. Voilà, on n'a pas fait le haut du corps. On peut vous en montrer un ou deux si vous voulez. C'est plus délicat, on sait que les problèmes d'épaule sont plus fréquents. Donc On peut le faire assis, on peut le faire debout. Vous pouvez très bien appliquer la main dans le coude. Et là, vous allez tirer avec votre main pour euh, ramener le bras contre votre poitrine en restant le plus droit possible, de manière à étirer au niveau de l'épaule. Voilà, donc le bras qui est tendu, on le relâche complètement. Et l'autre, il fait pression vers vous avec la paume de main et le coude à l'intérieur. Donc là, on peut changer de bras à nouveau deux, trois fois par, genre, par bras, pardon. <rire> on reste... Euh, bien droit donc ça c'est le premier et éventuellement s'il y a une séance où on travaille les bras et les muscles qui sont à l'arrière des, des bras les, les triceps vous pouvez les étirer en venant tac vous posez la main au niveau entre les deux omoplates on vient chercher avec l'autre au niveau du coude et on tire sur le coude tout tout, tout doucement jusqu'à ce que vous ressentiez l'étirement ici derrière le bras au niveau du triceps et quand on sent pareil on le sent vite celui-là on maintient 15 à 20 secondes on relâche on change de bras et même principe en respirant calmement profondément sans faire d'accord voilà voilà donc voilà pour cette séance d'étirement vous pouvez les répéter plusieurs fois dans la journée c'est absolument pas dangereux au contraire la seule chose, c'est si vous avez, euh, alors si vous êtes fait un claquage, si vous avez une déchirure musculaire au niveau d'un groupe musculaire, ne l'étirez pas. Une tendinite, c'est pareil, évitez, ça va vous faire du mal. Voilà, ou alors il faut vraiment maîtriser euh, l'intensité qu'on y met et ça devient plus technique et plus compliqué, donc ne le faites pas. Voilà, il faut que ce soit des séances qui vous soient euh, bénéfiques dans tous les sens du terme. Exactement. Donc à faire soit derrière une séance, soit le matin pour euh, vous assouplir et à réaliser... Euh, si c'est le matin, quotidiennement, c'est pas mal. Voilà, on espère que cette séance vous a plu. Euh, vous la retrouverez sur le, le site d'Été Indien. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez maintenir des postures plus longtemps. Et puis on espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Été Indien. Voilà, à bientôt tout le monde, merci